Salut à tous et bienvenue dans ce tuto pour apprendre la photographie. Alors il y a ceux qui viennent des tutos vidéo, vous êtes au bon endroit. Et euh, il y a ceux qui viennent juste pour la partie photographie, vous êtes au bon endroit aussi. Ça va être purement euh, photo et réglages photo. On va voir ça ensemble. Ici c'est la partie 0, c'est euh, l'introduction donc à ma formation. J'aime pas appeler ça comme ça, mais donc l'introduction à tout ça, l'explication. On va parler pour commencer de l'ouverture de la vitesse et de la sensibilité une fois qu'on maîtrisera ces réglages et qu'on aura compris l'impact notamment sur la profondeur de champ, le grain etc on pourra passer à des parties euh, plus réfléchies entre guillemets j'ai envie de dire qui sont euh, moins techniques, la composition et le cadrage euh, mais pour ça il faut maîtriser les, les, les techniques euh, du, des bases cette formation, je vais vous la faire avec un euh, vieux boîtier réflexe argentique. N'ayez pas peur, ne partez pas tout de suite. Ça fonctionne exactement pareil que les boîtiers euh, modernes euh, numériques. Sauf que ici, je vais pouvoir ouvrir euh, l'intérieur et vous montrer comment, euh, comment ça fonctionne. Par exemple ici, avec l'ouverture. Hop on voit hop un rideau qui s'ouvre et qui se ferme, etc. C'est très pratique, c'est très imagé. C'est beaucoup plus simple à comprendre quand on voit concrètement ce qui se passe à l'intérieur de l'appareil. Euh, même chose pour les, euh, pour les, pour les optiques. Donc euh, voilà, le but c'est d'être euh, le plus grand public possible. Et si vous avez des questions, vous n'hésitez pas par la suite. On commence de suite avant d'attaquer euh, plus précisément l'ouverture pour euh, euh, déterminer un petit peu l'ordre des choses. Quand vous saisissez une image avec votre appareil photo ou, ou même en vidéo euh, l'image va être captée par ici votre objectif va se former à l'intérieur de votre objectif et euh, venir rencontrer un rideau qui est fermé le rideau va s'ouvrir au moment où vous appuyez laissant passer la lumière donc l'image cette image va venir imprimer le euh, la pellicule ou votre capteur en digital voilà pourquoi je vais commencer la partie numéro 1 de, de tuto ici, sur euh, la partie ouverture, qui concerne l'objectif, on a commencé avec, euh, on, on a dit, hein, l'objectif. Ensuite on passera à la partie numéro 2, l'ouverture, la vitesse, pardon, n'importe quoi, et puis on finira avec la partie sensibilité euh, dans la partie numéro 3, et on continuera par la suite avec d'autres choses. Voilà donc, on se retrouve dans la partie numéro 1, ici, euh, pour l'ouverture. À de suite